bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour aujourd'hui on va parler de la cybersécurité alors en parlant de la cybersécurité on va parler aussi des outils de la cybersécurité des outils pour, euh, pour être si je peux appeler comme ça pour être un hacker éthique alors pour être un hacker éthique il faudrait avoir des outils aussi éthiques et euh, parmi ces outils, nous avons l'habitude de parler des calés Linux, nous avons l'habitude d'appeler les autres distributions de Linux, ok, mais parmi ces distributions, il y a une distribution spéciale qui s'appelle le Parrot Security, et on va parler de ce Parrot Security qui est un système hyper efficace pour la cybersécurité. Alors Parrot Security, moi je l'ai installé en virtuel et en physique, et donc là pour ce tutoriel je vais vous montrer l'interface de Parot security en virtuel j'allume ma machine virtuelle et là vous voyez le Parot security je vais l'allumer tout de suite pour que vous puissiez le voir ok power on et je l'active voilà Parot security c'est une édition qui est conçue pour fournir un ensemble complet d'outils permettant d'effectuer toutes sortes de tests de pénétration voilà. C'est beaucoup plus pour les gens qui veulent apprendre le pentest, c'est-à-dire de faire des tests de pénétration ou d'intrusion dans un système informatique okay, ou dans un système d'information. Il lui permet également d'être utilisé pour l'atténuation des attaques, okay, des enquêtes de sécurité, les, la criminalistique et aussi l'évaluation des vulnérabilités. Donc c'est un système qui est très efficace, qui a, qui régouche plusieurs ressources et aussi... Qui a plusieurs avantages à la fois Et donc C'est l'un des systèmes Le plus efficace au monde actuellement Après Kali Lunix donc il regorge même des, des, des, des applications Qui sont plus évoluées Et ces applications se mettent à jour euh, Continuellement voilà Donc c'est un système Qui est hyper hyper hyper efficace Voilà je vais vous montrer Là Attention parce que je n'ai pas mis un mot de passe sécurisé Parce que c'est un système virtuel Mais moi je vous conseille de mettre un mot de passe Qui est hyper long, hyper sécurisé C'est à dire un mot de passe complexe Avec assez de, de caractères Minimum 12 caractères pour que ça soit hyper sécurisé Et aussi complexe En mélangeant euh, des caractères alphanumériques Bien sûr okay? Et des, des symboles Voilà l'interface de, de Parod security Donc c'est une interface qui est semblable à ah, celui de Kali Linux comme vous le voyez. Et donc, ici, nous avons les applications. Au niveau des applications, nous avons l'accessoire, l'universel, nous avons le euh, Anon Surf, le bureau, cryptographie, l'éducation, le, le graphisme. Ah oui, il intègre aussi le graphisme. L'Internet, les outils, système, et ce qui, nous, ce qui va nous intéresser le plus, c'est le pen testing. Le pen testing, c'est le fait de faire de des tests de, te de pénétration ou d'intrusion dans un système et dans le pen testing nous avons tout, toutes ces catégories des, des, des outils nous avons les catégories de récupération des informations d'analyse de la vulnérabilité d'applications web des outils d'exploitation des outils de maintien de, de l'accès des outils pour les post-exploitation les attaques des mots de passe, les attaques sans fil, les renifleurs et l'usurpation, la criminalistique, euh, l'automotive, l'ingénierie inverse, le rapport et service. Et donc, dans chaque partie, vous, de, vous allez voir qu'il y a des logiciels qui sont conçus uniquement pour cette partie-là. Par exemple, si je prends au hasard, je vais prendre les applications web, par exemple, il y a des logiciels tels que le OASP Zap qui permet d'attaquer des sites web. Euh, du comics et autres qui permettent d'attaquer des sites web selon la conception de ces sites web. On a aussi un outil qui est conçu spécialement pour euh, les sites web de wordpress qui, qui s'appelle le WPscan c'est un, un outil très efficace pour la sécurité des sites de wordpress voilà donc je vous le présente c'est une brève présentation de parod security n'hésitez pas je vais vous mettre le lien dans, dans la vidéo le lien de, du téléchargement N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez et euh, on verra une nouvelle vidéo très prochainement pour, pour vous montrer comment installer cette application et comment l'utiliser efficacement pour ne pas se faire pirater ou pour essayer de pirater un système bien sûr, un système avec l'autorisation de, euh, de la personne qui utilise ce système bien sûr. voilà donc tout se fera dans un système éthique. Merci et passez une très bonne journée. Au revoir. Merci.